Ah putain, ça m'a pris mon arme en truc. J'ai plus masse, toi. Mais ça là. Y'a l'autre. Ah mais putain! <rire> What? <rire> non, mais mec, on avait pas d'autoréa, on est vraiment des quiches. Ah mais gros, mais c'est interdit gros. <rire> Je crois que c'était autant la merde. Hein. Oh, ah, si, c'est si. du bordel. Bah, Vas-y, faut descendre encore. Ah, bah voilà. Toi <rire> aussi, oh, non, mais attends, c'est <rire> Ah, je suis en kiki. Je vais nous sauver, je vais sauver la partie. <rire> Oh mais bah oui il faut, faut un bordel là, attends, Arcade 5 là Non mais c'est pas possible Je vais me faire éclater PUTAIN J'AI PÉTÉ UN PLOMB C'est ce... la merde euh... Ah ouais non c'est <rire> C'est quoi ce bordel <rire> Oh oh putain <rire> Regarde-le avec son... <rire> non, mais gros. Comment c'est fait Oh là là Ça dégage ah ouais T'es quand même revenu Tu veux mourir Ah ouais. Je reconnais, Tu suis mieux au vent que certains joueurs. Ok Je ah ah <rire> vais recanner encore dans ce coin de merde <rire> Une bite, <rire> c'est pas possible, gros. <rire> je te jure, c'est impossible. Oh la là là Oh là là <rire> <rire> Franchement, je pense que ouais. ça serait une bonne initiative. Bien. Ah bon, on peut pas, on peut pas. Ça là. me paraît compliqué. Par derrière, ouais. voilà. qui a un singe, c'est la merde. Je mets, je mets, je mets, je mets. Ah, j'ai mis aussi. Ouais. Oh putain. Oh putain. Oh non. <rire> Mais tire Tire Vous êtes con ou quoi Tire, j'ai dit j'ai plus de vent. Il est bête lui hein, un peu non T'es dans le Et Non mais non. Mais tu n'y arriveras pas Me Tire, mon ami, tire Oh, oh! Non! <rire> vrai, non non mais... Ah, vas-y, x ça... Ah ouais! Oh non! Oh <rire> <rire> mais vas-y! Yes. Ouais, vas-y, on dirait deux, deux gogoles là! Putain! Ça y arrivera jamais ou quoi, Forrest? Deuxième étape, trop dur pour nous! <rire> <rire> Mais il est où l'autre merguez ah, Elle est là ouais. Oh, oh non, <rire> non mais gros